Bonjour à tous, bonjour, je vois que vous êtes nombreux à vous connecter, euh, ce que je vous propose c'est d'attendre 2-3 minutes, il est 11h01, on va attendre 11h03, 11h04 pour démarrer, afin de laisser euh, l'ensemble des participants euh, le temps de se connecter. J'attends encore une, une petite minute et puis on va pouvoir démarrer. Bonjour, bonjour à tous. Je vois vos différents messages dans l'onglet questions. Allez, il est 11h04. Je pense qu'on va pouvoir euh, démarrer. Euh, donc Bonjour à tous. Je vous me présente euh, Mathilde Amateo. Je suis euh, responsable marketing dans le domaine de la santé et du médico-social au sein de l'APAV. Et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour notre e-workshop euh, e dédié au nouveau dispositif de la HAS, donc de la Haute Autorité de Santé sur l'évaluation des ESSMS, établissements sanitaires et sociaux, et médico-sociaux. Euh, alors, pour vous donner quelques informations techniques, donc l'e-workshop e va durer environ une heure. Sur la droite de votre écran, comme certains l'ont déjà compris, donc vous avez deux onglets. Euh, un onglet questions, donc n'hésitez pas tout au long de l'événement à poser vos différentes questions. On aura un, un temps euh, à la fin de la présentation euh, pour y répondre. Et puis, on a également un onglet sondage, euh, puisque durant cette présentation, on va vous poser euh, différentes questions afin de, de, voilà, de connaître un peu vos, vos attentes et vos besoins concernant ce nouveau euh, dispositif. Euh, voilà, N'hésitez pas à, à y répondre. Euh, ce que je peux vous dire également, c'est que le replay de l'événement vous sera envoyé automatiquement à la fin de, de l'événement par email, donc sur votre adresse mail à laquelle vous êtes inscrite. Euh, et euh, le, la présentation en PDF vous sera envoyée en début de semaine prochaine. Comme ça, voilà, vous n'aurez plus que la présentation sans avoir le son également. Donc, je vais pouvoir vous présenter nos intervenants. Donc, ils sont trois aujourd'hui. Donc, euh, j'ai à mes côtés Marielle Assouline, qui est notre référente technique nationale ESSMS au sein de la PAV. Nicolas Blaise, qui est responsable du marché santé et médico-social. Et enfin, Jean-Pierre Avellaneda, qui est responsable métier projet, conseil et accompagnement technique. Euh, et qui euh, vous répondra également à la fin à l'ensemble de vos questions. questions. Voilà, et voilà. je laisse la parole à Nicolas euh, pour démarrer l'événement. C'est souhaite tous un bon e-workshop. Donc, l'ordre du jour sur une heure, comme vient de vous le préciser Mathilde, donc euh, une présentation rapide de l'entreprise à part. Euh, un point important, et le nœud central, si on peut dire, du webinaire, les évolutions réglementaires et la présentation faite par Marielle, euh, une partie prestation que je vous présenterai sur l'offre d'accompagnement qu'on peut vous proposer et une partie question-réponse d'à peu près un quart d'heure en fin de, de webinaire et de e-workshop. Le groupe APAV, en deux slides rapidement sur la présentation, une entreprise qui a plus de 150 ans, on est 12 650 salariés au niveau du groupe en France et à l'international, présent. Une forte population, euh, disponibilité de formateurs, 2200 formateurs qui sont salariés du groupe APAV dans les 12 650, qui interviennent sur des métiers, formations diverses et variées, notamment des formations techniques. Une présence dans 45 pays. 30 évaluateurs ESSMS, c'est le réseau d'intervenants potentiels sur les missions, euh, objet du webinaire et du workshop ce jour. Plusieurs centaines, on a réalisé plusieurs centaines d'évaluations externes en ESSMS sous l'ancien référentiel. Et on est présent sur le marché médico-social, avec de multiples partenariats sur des syndicats professionnels, et environ un tiers d'établissements médico-sociaux en France nous font confiance sur nos métiers euh, principaux au niveau du groupe APAV, qui sont les suivants. Donc, sur la partie groupe APAV, cinq métiers complémentaires, le premier pour lequel peut-être vous nous connaissez au niveau de vos établissements, qui sont l'inspection, euh, qu'on appelle habituellement contrôle réglementaire, qui est la vérification d'une installation technique ou d'un matériel, et de s'assurer de sa conformité ou de son état de conservation, le deuxième été, c'est tout, toutes les prestations qui ont trait aux essais, mesures, prélèvements, analyses sur des mesures environnementales ou au poste de travail. On peut citer entre autres la partie amiante, la silice, euh, les Covid sur des mesures de prélèvement d'air, qualité de l'air notamment. La partie formation dont je vous parlais à l'instant avec les 2200 formateurs sur des formations techniques, sur lesquelles vous allez retrouver sur des formations métiers, formations sécurité ou des formations qualifiantes euh, qui sont menées et mises en place au niveau de différents centres de formation en France. Quatrième métier, la partie certification label, certification de compétences, de management, service aux produits et dans certains cas des labels que l'on développe avec des clients pour une activité ou un métier bien particulier. Cinquième et dernier métier, la partie conseil-accompagnement technique, toutes les prestations d'accompagnement et de conseil sur des référentiels qui sont liés au cours de l'environnement, sur des risques environnementaux, inondations, pollution euh, de, de, de sol, entre autres. Euh, on intervient aussi sur la performance des équipes au niveau QVT, RPS et on intervient sur la partie maintenance ou gestion au niveau du patrimoine immobilier ou de la gestion d'installations techniques. Voilà un résumé en deux slides. Le groupe APAV euh, présent en France et à l'international était présent sur le secteur santé, sanitaire et la partie secteur médico-social. Je laisse la parole à Marielle sur la partie évolution réglementaire et le sujet qui nous intéresse ce jour. Bonjour. Euh, donc effectivement, je vais intervenir sur la, la partie réglementaire et technique. Euh, je ne reviendrai pas sur, sur tous les éléments très, qui ont été très bien décrits par l'HS hein, concernant la méthodologie, le référentiel et le manuel. Je vais plutôt vous fournir de nos éléments d'analyse et euh, les actions que nous vous conseillons de, euh, de mener euh, dès maintenant. Donc, euh, tout d'abord un rapide point sur le contexte réglementaire, le calendrier ensuite, je le verrai après, et euh, merci, des éléments méthodologiques hein, sur l'évaluation externe et, euh, et l'auto-évaluation, et enfin les, différentes, les différences majeures entre... L'ancien et le nouveau dispositif, hein, euh, ça va être un élément, de, euh, un élément de discussion intéressant. Et enfin, les actions concrètes à mener, comme je vous le disais. Euh, sur la partie réglementaire, euh, je, vais, euh, je vais revenir sur cinq étapes importantes. Hein, les dernières, d'abord la loi euh, du 24 juillet 2019 et notamment l'article 75, qui a été déterminant puisqu'il a euh, introduit le rôle de la HAS, Haute hein, Autorité de Santé, euh, dans le dispositif d'évaluation des ESSMS. La Haute Autorité de Santé est bien connue pour son intervention dans le secteur sanitaire. Elle a repris le rôle de l'ANESM auprès des ESSMS, notamment sur tout le dispositif d'évaluation et sur les recommandations de nos pratiques professionnelles. Le deuxième point de cet article, un article 75, pardon, concerne l'article L312-8. C'est le point suivant. Il a évolué sur deux points, ce, notamment l'article L312-8. Tout d'abord, un élément nouveau intéressant pour, euh, intéressant pour toute la suite, c'est d'ailleurs la première phrase, hein, c'est l'obligation d'amélioration continue pour les ESSMS. Il a introduit également une obligation déjà connue d'évaluation externe. Enfin, le troisième, la troisième étape est arrivée bien plus tard, fin 2021, par le décret du 12 novembre 2021, euh, relatif au rythme des évaluations de la qualité. Donc là, ça a été bien clarifié, très, très bien annoncé, une disparition officielle de l'ancien dispositif plus d'évaluation interne une évaluation externe qui devient euh, qui devient euh, récurrente tous les tous les cinq ans alors qu'elle l'était euh, elle était tous les sept ans seulement. Et enfin, les modalités de programmation. Le, la programmation. La programmation n'est plus laissée, euh, laissée aux établissements Ils n'ont plus la main sur la programmation de leurs évaluations externes. On nous indique que la programmation est à la charge des ATC, autorités de tarification et de contrôle, qui euh, arrêteront euh, la, la programmation, la date hein, d'évaluation externe ou de remise hein, du rapport, sur les cinq années à venir, donc entre 2000 ou les quatre années à venir, plutôt 2023 et 2027. On reviendra là-dessus plus en détail. Le décret du 26 avril 2022, donc s'il est vraiment très récent, euh, là officiellement, l'abrogation du cahier des charges, de l'ancien cahier des charges, qui présentait une méthodologie hein, assez complexe, vous l'avez vécu, c'était l'annexe 3.10, une trame de rapport assez dense également, pas de référentiel comme ça euh, l'est actuellement, euh, pas de référentiel mais, euh, mais des thématiques de questionnement à aborder, et enfin des éléments euh, réactualisés concernant la programmation. Je reviendrai encore là-dessus euh, sur la partie calendrier. Le décret du 28 avril 2022, euh, là aussi très récent, c'est le dernier en date, nous parle et nous décrit les modalités d'accréditation des organismes évaluateurs. C'est une notion qui était apparue dès le décret du 12 novembre. Où on nous indique que les instances chargées de l'évaluation externe devront être accréditées par le COFRAC. C'est une, une nouvelle mesure plus plus stricte, plus, euh, et plus complète que les précédentes mesures, euh, la précédente mesure d'habilitation par la Nesm. Le calendrier. Alors le calendrier, on va commencer par maintenant, tout de suite. Hein, C'est ce qu'on a appelé sur ce. Euh, sur, ce, sur cette échelle hein, le, la période amont on est, on est maintenant en juin 2022 et bien on peut euh, pour les ESSMS hein, établissements et services sociaux et médicaux sociaux et bien vous pouvez euh, démarrer tout de suite à ce dispositif par une préparation et on, on vous conseille, hein, l'AHS vous conseille, euh, tout le monde vous conseillera de, de vous organiser, euh, de vous approprier le référentiel, de vous former et, euh, à, à ce référentiel ou même de, de former des, des, des ressources dédiées en interne à la, à la démarche qualité et enfin et surtout de démarrer une auto-évaluation euh, suivant la méthodologie et les outils qui ont été mis en place. Euh, les autorités euh, vont nous donner ou des, vont, vont commencer à, à nous annoncer le calendrier. Euh, il n'empêche que la première vague, hein, c'est partie, la partie verte de mon, de mon échelle, la première vague d'évaluation externe va concerner les établissements, les ESSMS hein, autorisés en 2008 et 2009. Donc, c'est une obligation pour eux de remise du rapport d'évaluation externe entre le 1er janvier 2023 et le 30 juin 2023. Ces ESSMS, hein, donc là, comme pour tout le reste, hein, pour toute l'obligation d'évaluation externe, eh bien, tous les ESSMS euh, autorisés sont concernés, hein, tous ceux qui sont euh, annoncés, énoncés, hein, décrits dans l'article L312-1, du CASF, donc établissement et service. Je me permets, parce qu'on a eu des questions à ce sujet, d'englober également les SAAD intervenant auprès des personnes âgées, et personnes handicapées. Ils sont bien concernés par cette obligation d'évaluation externe. Euh, je parle des SAAD Autorisés avant la loi ASV, mais également autorisé à la faveur hein, de la loi ASV par ce, ce changement de, de, de statut juridique à partir euh, annoncé fin 2015 par la loi ASV. Euh, donc, je reviens sur cette première vague. Il s'agit des ESSMS autorisés en 2008 et 2009. Euh, les ESSMS concernés sauront se reconnaître. S'ils ne se reconnaissent pas, on peut leur conseiller de, de consulter leur arrêté d'autorisation ou même de chercher leur date d'ouverture et d'autorisation sur le fichier finesse ça, elle n'est pas forcément connue et c'est et c'est bien normal, on peut on peut la, on peut l'oublier de ça date de 2008-2009. Alors ces ESSMS peuvent dès maintenant se préoccuper de la programmation de leur évaluation externe, à savoir euh, commencer à commencer bien à, à, à, commencer lorsque ce sera lorsque la liste sera euh, émise hein, commencer à se préoccuper de sélectionner l'organisme évaluateur on le verra un petit peu plus tard hein, sur euh, sur ces possibilités de sélectionner je vais décrire la vague numéro 2 hein, qui est la, euh, la vague d'évaluation externe qui devra être réalisée entre le 1er juillet 2023 et le 31 dé décembre 2027. Et eh bien, pour cette vague-là, on ne va plus du tout s'appuyer sur la date d'autorisation. La date de programmation ou la programmation euh, sera communiquée, sera arrêtée et communiquée par les autorités de tarification et de contrôle aux ESSMS par arrêté, par courrier. Euh, on ne sait pas, mais en tout cas, vous serez informés et ça avant le 1er octobre 2022. Ah, donc, j'insiste, hein, c'est à partir de cette euh, programmation que vous recevrez par arrêté ou par courrier que vous pourrez contacter, euh, nous, contacter organisme évaluateur pour envisager une programmation et un, un devis de cette évaluation externe. La question 1, eh bien, ça fait partie du sondage hein, que, que l'on vous propose. Connaissez-vous la date d'évaluation externe de votre établissement ou service hein, en regard de ce que je viens de vous dire de 2009 ou deuxième vague tous les autres SSMS qui attendent une programmation au plus tard au 1er octobre 2022 pour la période du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2027. Alors, euh, de rappel, hein, des rappels sur les, les idées clés, hein, les, les mots clés de l'évaluation externe et de l'auto-évaluation J'insiste bien, c'était le cas de la première, de la précédente évaluation externe. Ça l'est encore. Hein. L'évaluation externe est et reste un levier d'amélioration et non un contrôle. Hein. L'organisme évaluateur ne se substituera pas aux instances de contrôle et d'inspection. Ça reste une une évaluation euh, régulière, euh, mais qui n'est pas euh, un contrôle, et une inspection. Ça rentre bien dans le cadre des leviers d'amélioration continue vous demande l'article L312-8. L'approche reste bienveillante, hein, résolument bienveillante, hein, c'est en tout cas notre approche. Elle permet de mettre en évidence le savoir-faire des ESSMS et la marge de progression dont ils disposent. Eh bien, en confirmant du coup et complétant les constats de l'auto-évaluation, vous verrez qu'on vous incite fortement euh, à réaliser pour de nombreuses raisons sur lesquelles je reviendrai. La triple dimension méthodologique proposée par le nouveau dispositif, hein. elle est euh, intéressante, complexe, hein, mais intéressante. L'accompagné traceur, traceur ciblé et audit système, elle est à forte valeur ajoutée pour l'usager, le professionnel et le SSMS, puisqu'elle va vraiment euh, d'abord s'appuyer hein, sur le, le, la parole de l'usager, son, euh, son projet d'accompagnement, on va recouper euh, cette compréhension de l'accompagnement euh, auprès des professionnels et auprès de le l'ESSMS à travers les éléments de gouvernance et de stratégie. Les résultats des évaluations externes successives conditionnent le renouvellement de l'autorisation. Euh, ça, reste, ça reste le cas. Hein, de... C'était déjà le cas au cours du. Euh, sur le précédent dispositif, ça l'est sur ce nouveau dispositif. L'auto-évaluation de SSMS est fortement recommandée, fortement encouragée pour plusieurs raisons. Euh, eh bien, le, évidemment, on va parler le même langage évaluatif que l'intervenant. Comprenez l'évaluateur externe de l'organisme évaluateur. Euh, vous l'avez peut-être compris, mais le référentiel d'évaluation est le même pour l'auto-évaluation et pour l'évaluation externe. Euh, ce référentiel, on verra un petit peu plus tard hein, dans, dans la présentation, euh, mais il, euh, vous verrez qu'il peut être téléchargé. Il y, a des liens, il y aura des liens de téléchargement dans la présentation. Donc on va parler le même langage évaluatif, c'est euh, nouveau et, et, et c'est très intéressant puisque sur le précédent dispositif, on n'avait absolument pas le même langage. Le cahier des charges était celui de l'évaluateur externe, le référentiel d'évaluation interne était celui de l'ESSMS, on faisait pas forcément le lien. Donc voilà, un, un, un avantage fort pour ce, premier dispositif, ce, ce nouveau dispositif et qui vous incite hein, à l'auto-évaluation. Le, euh, le deuxième argument hein, pour mettre en place l'auto-évaluation, hein, c'est la mise en place d'actions d'amélioration sur les critères défaillants. Eh bien, en auto-évaluation, vous allez... Eh bien, vous allez vous auto-évaluer, évidemment. Vous notez, puisque c'est le principe du référentiel, une cotation de 1, euh, de 1 à 4, voire même étoile si on a identifié un point fort. Euh, mais on, on peut imaginer une défaillance, une cotation à 1, euh, l'argumenter, l'objectiver, et, et c'est bien l'intérêt de l'auto-évaluation, puisque juste après euh, l'auto-évaluation, vous engagerez des actions d'amélioration. On peut donc imaginer que lorsque l'évaluateur externe euh, passera à votre SMS soutenu de ce, ce même référentiel, les actions d'amélioration auront eu l'effet escompté et que la cotation sera meilleure. Euh, garantir le en, en, entre, en, je, je, entre parenthèses, le nombre de critères est de 157. Il y a 18 critères impératifs hein, euh, sur, lequel, sur lesquels l'évaluateur externe insistera particulièrement. Garantir, hein, c'est le troisième argument, garantir une, un résultat d'évaluation externe conforme à ce qu'est véritablement le SSMS, hein, notamment, euh, notamment pour l'évaluation externe, des savoir-faire maîtrisés, des références législatives et réglementaires connues et maîtrisées des critères impératifs hein, sur lesquels on se sera auto-évalué suffisamment hein, pour ne pas être défaillant au cours de l'évaluation externe, enfin des éléments de preuve disponibles et un plan d'amélioration déjà euh, déjà en place et suivi. Donc euh, tout ça fera de, de l'ESSMS au cours de l'évaluation externe un hein, hein, établissement de service euh, prêt et gagnant pour l'évaluation externe. Euh, le référentiel et la méthodologie, quelques mots hein, sur cette méthodologie. Je vous le disais, euh, on insiste bien sur ce point-là, la HAS insiste bien sur le fait que le référentiel hein, émis par la HAS est centré sur la personne, il comporte trois chapitres. Euh, la personne, accueillie ou accompagnée, les usagers, les professionnels, ceux de terrain, d'encadrement. Et enfin, l'établissement ou le service social ou médico-social, sa stratégie, la gouvernance, l'organisme gestionnaire. Donc, trois chapitres et euh, trois méthodologies différentes, une pour chaque chapitre. La compagnie, là, on y revient juste après. La méthodologie a été conçue, elle a été diffusée par la HAS, qui a publié en mars dernier le référentiel 157 critères et le manuel associé. Qui, va, qui associe pour chaque critère une fiche critère euh, très complète, hein, qui va décrire euh, de manière très détaillée le critère, ses exigences, euh, mais également les preuves attendues, les personnes concernées. On va savoir à travers cette fiche critère s'il est standard ou euh, impératif. On va savoir également quel type de SSMS est concerné par ce critère, on sait qu'on a quatre sous-secteurs, hein, personnes handicapées, personnes âgées, inclusion sociale et euh, protection de l'enfance. On a également des références législatives et réglementaires euh, qui sont rappelées au, à l'ESSMS, hein, notamment pour, euh, pour, pour, pour, pour s'appuyer sur ces éléments, pour euh, développer, la, euh, pour mettre en œuvre l'exigence, hein, pour la respecter, mais également pour préparer les, les preuves attendues. Euh, je tiens à signaler à ce niveau-là que les références c'est ce que chaise précise également elles ne sont pas exhaustives hein, on, on, vous, on vous invite hein, à, les, à les compléter euh, elles, elles seront complètes hein, pour l'évaluateur externe euh, donc, je, je pense à des, à des textes ré réglementaires comme le, la, la, qui, qui évoquent la trame, de, la trame du, du contrat de séjour ou du DIPC ou d'autres textes réglementaires comme cela. Les RBPP seront rappelés. Euh, on vous rappelle que ce ne sont pas des textes posables elles ne sont pas rappelées pour que, que l'on vérifie, nous, lors de l'évaluation externe, qu'elles sont respectées. Euh, mais elles sont portées à votre connaissance pour que vous puissiez vous en inspirer pour la mise en œuvre de, euh, de l'exigence et de l'exigence d'amélioration continue. L'utilisation, euh, oui, je vais revenir sur le point 3. Euh, à chaque chapitre correspond une approche méthodologique. Je vous je l'ai déjà annoncé. Pour chaque chapitre, on a une méthodologie euh, qui est issue du secteur sanitaire, euh, applicable en auto-évaluation et en évaluation externe. La compagnie traceur, c'est la personne. Le traceur ciblé et l'audit système sont des méthodologies détaillées dans les documents de l'HS. On ne reviendra pas là-dessus, on le détaillera nous aussi en formation. Enfin, quatrième point important, les auto comme l'évaluation externe, euh, si elles utilisent le même référentiel, utilisera également la même plateforme. C'est un système d'information nommé CNAE qui permet de saisir en ligne hein, sur ce logiciel les cotations euh, les pour chaque exigence du référentiel, mais également des commentaires voire même des points forts euh, ou des axes de progrès. Cette plateforme, ce système d'information va générer également les résultats, comprenez le rapport d'évaluation euh, qui, euh, qui va détailler les résultats en fait, hein, des cotations sur le critère, le chapitre euh, et les objectifs et de manière même visuelle sous forme graphique. Les enjeux annoncés de la démarche d'évaluation, qu'elle soit auto-évaluation, évaluation externe, permettre à la personne d'être actrice de son parcours personnalisé, renforcer la dynamique d'amélioration continue de SMS. C'est vrai que c'est un leitmotiv. Hein. Si vous trouvez que j'insiste sur ce point-là, ce sera vrai. Effectivement, la loi insiste, les référentiels insistent. Euh, renforcer la dynamique d'amélioration continue, ça signifie pas le, avoir une nouvelle dynamique, mais s'appuyer sur les éléments que vous, sur les leviers que vous avez déjà mis en place, hein, le, les événements indésirables, le, la fiche d'événements indésirables, leur suivi, les enquêtes qualité, le CVS, euh, les éventuelles démarches de labellisation ou même de certification. Et enfin, l'auto-évaluation, tout ça, ce sera, ça doit être pris en compte pour renforcer cette démarche. Sachez quand même que le référentiel d'auto-évaluation, dans son objectif 3.10, euh, demande lors de l'auto-évaluation, mais également de l'évaluation externe, de vérifier que cette dynamique d'amélioration continue est bien en place et est bien suivie. Enfin, la démarche d'évaluation, euh, d'auto-évaluation et d'évaluation externe doit être porteuse de sens pour les ESSMS hein, et leurs professionnels qui se, recontra, qui se re, re, retrouveront un bien davantage dans ce référentiel. Quelle que soit l'évaluation, une appropriation optimale du référentiel et des compétences techniques sont nécessaires. Hein, on insiste on bien là-dessus. Hein. C'est pour ça que on, on, on pourra, vous on, on, on pourrez envisager la désignation d'une un, ressource dédiée à cette démarche d'amélioration continue, cette démarche qualité, au suivi des différentes démarches d'évaluation de votre établissement, hein, comme un, un référent qualité, un, un, un responsable qualité. Euh, un comparatif euh, entre euh, l'évaluation les, euh, les, telle qu'elle était avant, l'évaluation de maintenant. La précédente évaluation externe devait être précédée d'une évaluation interne. On sait que maintenant, seule une auto-évaluation est proposée. Elle est recommandée non obligatoire. La précédente évaluation externe ne s'appuyait sur aucun référentiel commun, évaluation externe et évaluation interne. Euh, maintenant, référentiel et méthodologie sont communs aux deux évaluations. C'est le référentiel HAS associé au manuel et les fiches critères. Le rapport d'évaluation externe n'était trans, transmis qu'à l'autorité d'autorification et de contrôle. Il sera maintenant également transmis. Il est maintenant transmis également euh, à la HAS. Le rapport d'évaluation externe ne présentait aucune cotation. Seuls les niveaux de priorité et des préconisations étaient définis par les intervenants, en accord avec les ESSMS évalués. Euh, à présent, le rapport d'évaluation externe présente un niveau de cotation pour chaque objectif et critère du référentiel (157 critères) et un niveau global par chapitre. La mise en œuvre des actions correctives préconisées à la suite des écarts identifiés ne faisait pas l'objet d'un suivi systématique par l'administration. Euh, à présent, 18 critères impératifs font l'objet en cas de défaillance d'un formulaire euh, rempli par l'évaluateur externe et joint au rapport. Un plan d'action doit être obligatoirement produit et des investigations complémentaires pourront être menées. Le profil des évaluateurs externes n'était pas vraiment défini, il est maintenant parfaitement défini dans le cahier des charges de l'accréditation. Il impose un profil euh, lié à des expériences, une expérience de trois ans dans le secteur médico-social, un diplôme de niveau 6, euh, sans compter la qualification hein, et le niveau de compétences que l'organisme évaluateur fixera. Les rapports n'étaient pas rendus publics, le résultat, de l'évaluation, maintenant, font l'objet d'une diffusion publique. C'est ce qui est annoncé. Attention, aucun texte réglementaire ou législatif n'a encore été diffusé en ce qui concerne cette publication hein, le, de, du rapport d'évaluation externe. Euh, on l'attend. On vous tiendra au courant dans notre actualité, en tout cas, si ça l'est. La démarche d'amélioration continue n'était pas obligatoire. Elle est maintenant. Euh, J'ai suffisamment insisté hein, pour que vous comprenez que maintenant, elle est obligatoire. Et d'ailleurs, l'article D312-203 du CASF présente que le SSMS fasse mention dans son rapport d'activité annuel à l'autorité de tarification de contrôle des actions engagées dans le cadre de cette démarche d'amélioration continue de la qualité des prestations et du service rendu. Il n'y avait pas de suivi formel par l'administration des plans d'action Suite aux évaluations, la HAS s'engage à présent à suivre des plans d'action, faire des demandes complémentaires, éventuellement contrôler les rapports d'activité émis euh, par, euh, non, les rapports d'activité, pardon, mensuels des ESSMS. Une question, deux questions même. En euh, rentrant dans notre sondage, avez-vous déjà désigné un référent qualité ou responsable qualité, hein, euh, qui évidemment pourra avoir d'autres fonctions dans l'établissement ou le service Avez-vous prévu de réaliser l'auto-évaluation de votre service ou de votre établissement, ainsi que c'est recommandé euh, euh, Les actions, les les actions, les euh, les actions les concrètes euh, je ne sais pas ce que l'on entend. Les actions concrètes hein, qu'on vous conseille de mener dès maintenant, eh bien, déterminer de quelle programmation vous dépendez, euh, la première, la deuxième, celle des établissements autorisés en 2008-2009 ou la seconde hein, euh, qui vous sera spécifiée, notifiée euh, au plus tard au 1er octobre 2022 on vous incite également à informer, à engager l'encadrement dans le nouveau dispositif. Je vous l'ai dit, vous préparez dès maintenant, déterminer les responsabilités et rôles de chacun dans ce, dans l'auto-évaluation, dans la démarche qualité, dans la prise en main du référentiel. Télécharger tous les outils méthodologiques déjà en place sur le, le site de l'HAS, référentiel, manuel, procédure. Je vous propose là un lien de réforme de téléchargement qui devrait fonctionner. Identifier les acteurs de l'auto-évaluation en interne, référent à qualité, professionnel, mais aussi usager, puisqu'on a deux méthodologies qui se qui se rapprochent de l'usager, l'accompagner traceur et le traceur ciblé. Il faut créer un compte SINE et vous déclarer un référent en SSMS. Euh, voilà un lien sur le compte Sinaï pour vous inscrire, hein, pour créer un compte sur la plateforme Sinaï. Euh, le Réaliser l'auto-évaluation, eh ça peut être dès maintenant, à partir des outils HAS. Et évidemment, mettre en place un plan d'action d'amélioration issu de l'auto-évaluation pour vous engager dans cette démarche de progrès et euh, mener les actions correctives qui seront visibles lors de l'évaluation externe. Enfin, se préparer à l'évaluation externe en maîtrisant les exigences réglementaires et en préparant les éléments de preuve euh, prévus dans les fiches critères. Sélectionner l'organisme évaluateur parmi les organismes accrédités. Ils seront, euh, la liste des organismes accrédités euh, sera disponible sur le site de l'AHS, celui de Sinaé, euh, dès lors que les organismes évaluateurs auront reçu leur notification de recevabilité, euh, c'est-à-dire dans les deux à trois prochains mois, puisque les organismes évaluateurs, ont pour la, ou en tout cas en ce qui nous concerne, nous avons déjà émis une demande de recevabilité auprès du COFRAC. Nos prestations, je passe la parole à Nicolas. Merci Marielle. Je vous rappelle, donc, vous avez la partie sondage, hein, trois questions vous ont été posées, il en reste quatre autres qui arriveront par la suite. Vous avez la partie sondage qui est en bas, à droite, hein, et on se réserve un quart d'heure pour poser les différentes questions. Il y a déjà un certain nombre de questions qui ont été posées. Donc, à travers cette présentation que vous avez fait Marielle, les prestations que nous vous proposons au niveau du groupe APAV sont assez synthétique donc et attendu, si on peut dire. L'évaluation externe, bien évidemment, puisque le groupe APA s'est positionné euh, la semaine dernière sur la demande de recevabilité d'accréditation COFRAC 17.020, c'est le référentiel COFRAC correspondant, euh, a été émis. On attend le retour du COFRAC sur cette recevabilité pour pouvoir réaliser les prestations d'évaluation externe. Nos ressources, comme ça vous avez été précisé, donc on intervient sous forme de binôme, c'est ce qui est demandé. Euh, compétences et espérances requises, bien évidemment, sur ces auditeurs ces évaluateurs, avec une durée de deux jours qui est une indication qui sera adaptée bien évidemment en fonction de la taille de l'ESSMS euh, de son activité potentiellement euh, au niveau du site concerné. Disposons d'une trentaine d'intervenants et d'évaluateurs qui ont le profil, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure Marielle, euh, une, secteur, une expérience du secteur médico-social et un diplôme de niveau 6 sur le territoire national et pour l'ensemble de nos clients sur le secteur médico-social. Nos compétences et reconnaissances, on a intervenu sur l'ancien référentiel dont vous parlez Marine, tout à l'heure, entre 2014 et 2021, à travers plusieurs centaines d'audits au niveau euh, du secteur euh, des ESSMS. Donc ça, c'est la première prestation. Les deux prestations qui sont en cours de développement du groupe APA concernent les formations, puisqu'il y a bien évidemment démarche d'amélioration continue, comme vous l'a dit euh, très précisément Marielle, et donc bien évidemment, formation euh, de ces personnes qui seront dans cette démarche-là, engagées dans cette démarche. Deux stages de formation seront proposés au niveau du groupe APA, et qui je vous rappelle est le deuxième organisme de formation privé en France. Euh, donc cette partie-là dure deux formations, la partie s'auto-évaluer, donc une formation sur trois jours, formation action, pour vous accompagner dans l'auto-évaluation au niveau du référentiel et du référentiel HAS. Deuxième formation qui est en cours de développement, à travers les différents documents, bien évidemment, formateurs, stagiaires et tout ce qu'il peut y avoir en support. Euh, deuxième formation qui sera la formation Être référent qualité, un ESSMS. L'idée est d'accompagner nos clients avec une formation de trois jours pour qu'ils puissent, au niveau de leur établissement, désigner un référent qualité que l'on trouve beaucoup dans le sanitaire sur ce type d'organisation, peut-être pas moins sur le médico-social. Donc, ce sont les deux formations sur lesquelles on va accompagner nos clients et aider nos clients sur cette démarche et sur nos nouveaux référentiels de la HAS. Donc, ces stages seront... Pour le timing qu'on s'est donné, disponible à partir de septembre 2022, euh, le temps de créer les supports, bien évidemment, et tous les documents de stage associés pour ces formations-là. Voilà les prestations qui seront proposées par le groupe APAV euh, à court ou moyen terme au niveau de l'année 2022. Quatrième question, pour cibler un peu mieux vos attentes et vous accompagner au mieux dans cette démarche-là, quel est votre besoin immédiat sur cette, sur cette démarche-là, donc toujours pareil, même principe, sur la partie sondage en bas à droite, vous avez la quatrième question qui vient d'apparaître et qui est laissée à votre discrétion pour y répondre dans le délai du, du webinaire. Vous avez de plus euh, sur une infographie qui a été créée par notre service marketing, euh, Mathilde, que vous avez vue au début du, du webinaire, donc une infographie qui résume euh, les grandes lignes de la partie évaluation externe des ESSMS, vous aurez un lien pour le télécharger sur la présentation qui vous sera communiquée à la fin du webinaire. Et vous avez la possibilité aussi de le télécharger sur notre site internet, apof.com. Il est mis à disposition de nos clients et de l'ensemble de, de nos clients au niveau du, du national. Au niveau national. Voilà, vous aurez la possibilité. Les liens qui vous sont donnés dans la présentation vous permettront d'accéder aux documents à travers cette présentation sur ce qui vous a été indiqué. Les trois dernières questions... Qui reste sur cette présentation. Donc les sondage qui comportait sept questions. Question numéro 5 avant cet e-workshop, disposez vous des informations nécessaires, sur vous nouveau dispositif d'évaluation, excusez-moi. Question 6, cet e-workshop a-t-il répondu à vos attentes Question 7, souhaitez-vous être contacté par nos experts pour un accompagnement ou des renseignements complémentaires sur ce qui vient de vous être exposé Toujours pareil, partie sondage en bas à droite sur les différentes questions et les sept questions qui vous sont posées, on vous remercie d'y répondre, ce qui nous permettra à nous d'orienter au mieux notre accompagnement auprès de nos clients ou de nos futurs clients. Vous avez ici les coordonnées des différents interlocuteurs euh, qui seront vos points d'entrée pour toute demande de prestation sur ce sujet et sur ce nouveau référentiel. Il est 11h41, il nous reste un euh, peu plus d'un quart d'heure pour répondre à vos questions. Donc, on va intervenir Jean-Pierre qui va faire le, euh, le maître d'œuvre sur la partie histoire et on répondra au mieux à vos attentes. Et juste avant de Bonjour. démarrer, désolé Jean-Pierre, euh, pour information, Marielle a été déconnectée pour des problèmes d'Internet, donc on espère qu'elle va pouvoir nous rejoindre. Sinon, je vous laisse répondre aux questions de Nicolas et Jean-Pierre. Alors, je ferai de mon mieux, je suis beaucoup moins expert qu'elle. Qu Bonjour à toutes et à tous. Euh... Il y a un certain nombre de questions dans le chat. Quelqu'un, Bernard m'a posé une question sur les ERP. J'en ai profité en parallèle pour essayer d'avoir sa réponse. Donc j'ai corrigé la réponse plusieurs fois. Il pourra regarder. C'est un peu hors sujet, mais je me suis attaché à lui répondre. On a des questions sur les dates et puis on a une question aussi sur Sinaé. Donc Estelle nous demande si on peut se servir de Sinaï dans le cadre de l'auto-évaluation. Oui, euh, on peut se servir de SINAE euh, dans le cadre de lauto C'est même prévu pour. Euh, euh, L'HAS a prévu que, que l'outil soit disponible pour les établissements pour gérer leur auto d'évaluation et euh, les évaluations externes afin d'avoir des réponses euh, à, leur, à leurs écarts et, et le suivi de leur traitement. On a euh, plusieurs euh, questions euh, sur euh, les dates, donc Marie elle est avec nous, donc euh, euh, on a un certain nombre de questions, globalement ce que je peux vous dire sur les dates de, de renouvellement, c'est que les établissements qui étaient 2008-2009 sont euh, concernés par le premier semestre, et que pour tous les autres, on attend les, la programmation par les autorités de tutelle, donc euh, ça veut dire que j'ai des dates, des questions sur une autorisation qui date de 2017, une évaluation qui était prévue en 2021, une autorisation de 2006. Malheureusement, on va, je pense, être en peine de, de vous donner plus d'éléments, parce que c'est les autorités de contrôle qui, qui répondent. Je te laisse compléter, Marielle. Marielle C'est bon, oui. Oui, Je voudrais apporter un complément. J'ai vu qu'une question portait sur une un établissement euh, qui devait faire son évaluation externe en 2021. Euh, une autre question portant sur un, un établissement qui a été autorisé en 2006... Eh bien, pour la, le, le premier établissement hein, qui parle d'une évaluation externe qui aurait dû, fait, euh, qui dure, aurait dû être faite en 2021, eh bien, on, on oublie. Hein, C'est l'ancien dispositif. On, on remet tout à zéro. Le, le, le, le, le décret, pas le décret, non, le texte de loi qui, qui imposait cette programmation tous les, tous les sept ans a bien été abrogé. Euh, cet établissement doit euh, très sagement attendre l'arrêté, hein, la notification par son autorité de tarification et de contrôle qui lui parviendra au plus tard, au 1er octobre 2022. Donc, euh, plus besoin de vous préoccuper, de programmer cette évaluation externe. Quant à l'établissement qui, qui parle de son autorisation en 2006, ma réponse est la même. Vous devez attendre votre arrêté, qui l'arrêté, le courrier, qui notifiera cette, la programmation. Donc, pas, pas d'inquiétude à ce niveau-là. Attendez d'avoir cette programmation. Ne, ne vous lancez pas dans un calcul laser 2. Ça n'est plus le cas. Merci Marielle. Donc Patrick nous demande le, quel sera le rôle du, du comité de vie sociale, du CVS dans le de cadre de l'évaluation des SMS selon le nouveau décret. Alors, une question intéressante hein, sur le CVS, oui il est euh, bien pris en compte, d'ailleurs de, de, le, le, le référentiel et le manuel a consacré euh, tout un volet de, de questions qui, sera, qui, se, qui seront posées aux, aux membres du CVS, hein. donc c'est, ce sera très intéressant puisque du coup ça va, ça balayera euh, très, très, très précisément les, les 30 articles du CASF euh, qui, euh, qui régissent l'organisation du CVS. Donc oui, le, oui plus que jamais le CVS sera consulté lors des évaluations. Autant auto-évaluation qu'évaluation qu externe. Je vous engage à regarder la fiche pratique, hein, qui, ou le, le, la partie du référentiel ou du manuel qui, qui porte sur les questions précises au CVS. Estelle nous demande si dans les critères d'évaluation, il y a des sous-secteurs, des questions euh, sur certains sous-secteurs, comme les personnes âgées ou les types d'établissements, euh, EHPAD ou résidence d'autonomie. Il me semble que oui. Donc, il y a des questions euh, spécifiques Hein, en -ce fait, c'est des critères d'évaluation, incluent euh, des distinctions entre les types d'établissements. Exemple, EHPAD et résidence autonomie. Absolument. Euh, oui, alors le, le, les fiches critères sont, sont, sont très claires. Hein. Elles, elles, elles indiquent très précisément chaque, pour chaque critère les, euh, les, établissements, les établissements et services concernés. Donc, non seulement s'il s'agit d'un établissement ou d'un service, mais aussi s'il s'agit si le critère concerne le, le, le secteur handicap adulte, handicap enfant, inclusion sociale, protection de l'enfance. Personnes âgées. Hein, donc, on, on a, euh, on a quand même une majorité de, de critères euh, génériques hein, qui concernent toutes les structures, euh, mais quand même 28 critères spécifiques euh, qui, qui s'appliqueront euh, plus spécifiquement aux quatre sous-secteurs. Adeline nous, euh, nous demande si elle doit conserver son plan d'évaluation interne euh, existant avec des objectifs trimestriels jusqu'à fin 2023. Euh, ou euh, elle doit le refaire complètement Alors, effectivement, le référentiel a complètement changé. Euh, Marielle Oui, je, je, je, je suis d'accord. Hein. Le, le, le référentiel, la méthodologie, l'approche, le contenu, euh, tout a changé et, et la réponse est non. Hein. Il va effectivement falloir se lancer dans l'auto-évaluation. Et, et je reviens sur l'intérêt d'utiliser le référentiel pour l'auto-évaluation, c'est qu'attention, je, je, je le répète, hein, vous parlerez le même langage que l'évaluateur externe, vous serez prêt pour votre évaluation externe, vous aurez apporté des réponses, rassemblé des preuves et mis en place des actions correctives qui vous permettront d'être euh, bien noté, on va dire, ou d'avoir euh, de répondre fermement et complètement à l'exigence du référentiel. Corinne nous demande si les clics seront soumis à ce nouveau référentiel HAS. Je ne sais pas ce que c'est les clics. Les clics, là, alors, euh, une question, question <rire> j'ai un petit peu de mal. Le, alors, le, sont soumis à, à son nouveau en sérencière toutes les structures qui est en numéro finesse. Et j'ai un petit doute pour les clics. Euh, elle nous demande également si euh, le fait, ils viennent de terminer euh, l'évaluation interne avec l'ancienne formule. Est-ce que ça va être considéré comme un autodiagnostic J'ai peur que non <rire> Vu que le référentiel n'est pas le même, donc... euh, non, toujours pas. Non, non, non, non, non c'est bien le donc on ne peut pas considérer hein, que je, je, viens, je viens de répondre justement, le... même réponse, hein, le, le... quelle que soit l'évaluation menée, avec quel que soit le. le, le... Le, le référentiel, euh, il faut faire cette auto-évaluation avec le référentiel, toujours pour la même raison, hein. parler le même langage, parler, le même, parler des mêmes exigences, parler des mêmes preuves, euh, avoir une, une note qui vous permette de vous améliorer, toujours la même réponse. Alors pour l'instant, je crois qu'on a traité toutes les questions, je suis en train de, de vérifier, je n'en ai pas d'autres dans la liste. Et il ne reste que, le, que la question du clic euh, qu'il faudra vérifier. On pourra revenir directement euh, oui. auprès de la personne, euh, auprès de son adresse mail. Euh, bah, ce que je vous propose, du coup, il est 11h50, c'est de clôturer euh, ce webinaire. Ah, J'ai l'impression qu'il y a une dernière question qui oui. vient de tomber. Donc, effectivement, la question d'Amélie, c'est est-ce qu'il faut dès maintenant s'enregistrer sur Sinaé pour mettre en place notre plan d'action d'amélioration continue oui, en passant par la case appropriation du référentiel et auto-évaluation. Euh... Oui, le, oui je, je peux compléter. Bien sûr, le, il faut dès maintenant créer votre compte sur Sinaé, Vous en avez la possibilité, euh, désigner votre référent, le référent compléter toutes les rubriques nécessaires Et pour mettre en place un plan d'action, non, pas tout de suite. Vous allez d'abord vous auto-évaluer et juger au regard, au regard des, de la cotation que vous aurez jugée la bonne, mettre en place le plan d'action et surtout le suivre pour qu'il soit effectif lors de l'évaluation externe. Jean-Pierre nous demande si les, SAD, les SAD, pardon, sont, sont soumis à la charte nationale qualité qui est dans l'outil NOVA. Est-ce que cette charte sera toujours obligatoire et utilisée par l'évaluateur Pas à ma connaissance. On, pour l'instant, ça reste un outil dissocié, dissocié de l'évaluation externe. Ah, une question d'Aurélie, qui est une bonne question qu'on a eue par, par ailleurs, c'est est-ce qu'on doit renseigner le finesse juridique ou géographique sur CINAE Donc, ça. Il y a aussi, en fait, ça, ça correspond aussi également à la logique de découpage des évaluations. C'est le finesse pour moi, juridique. Là, par contre, c'est une question. Je ne connais qu'un qu seul numéro finesse par établissement, celui que, que nous pouvons trouver sur le fichier finesse. Alors, un CIRET correspond à un code finesse. Et, et c'est bien euh, ce code finesse qui rend, euh, qui rend unique l'auto-évaluation et l'évaluation externe. Et qui était renseigné sur euh, sur Sinaï. Euh, Est-ce qu'il peut y avoir plusieurs références sur Sinaï Alors il faut savoir que Sinaï, on n'a pas encore euh, toutes les informations et l'outil n'est pas complètement finalisé à notre connaissance également. Dans euh, euh, le oui, cas de service central oui. qualité. Apparemment de oui. Différence. Oui apparemment oui. Euh, apparemment oui. On peut on peut désigner plusieurs personnes. Euh, J'ai ouvert un continent mais je ne suis pas parvenu à commencer l'auto-évaluation. Y a-t-il un référent que l'on peut contacter C'est probablement la HES qui a dû mettre en place une, une assistance. Euh, alors. Il, est, il fonctionne, hein. il faut trouver les bons, les bons boutons. Alors, je, sur le site de l'AHAS, il y a un guide utilisateur qui est très bien fait, hein, que vous pouvez télécharger et qui, euh, qui est visuel puisqu'il présente les, les, écrans, euh, les écrans à utiliser et, euh, et les différents boutons où il faut cliquer. Donc, si vous ne l'avez pas fait, euh, si vous ne l'avez pas encore téléchargé, faites-le. Bon, J'espère que ça, ça vous débloquera. Thierry euh, nous demande « Que faire des objectifs CPOM s'ils sont différents des résultats de la première autoévaluation. Que faire des objectifs CPOM s'ils sont différents des résultats de la première autoévaluation évaluation Vous euh, parlez bien de L'autoévaluation évaluation euh, ouais, lauto sur le nouveau référentiel, si les résultats que donne cette auto-évaluation sont différents euh, de ce qui a été fait avec le CPOM on peut faire des objectifs CEPOM si, euh, si sont différents des résultats de la première auto-évaluation. J'ai un petit peu mal à comprendre le, la question, mais euh, les objectifs CEPOM de toute manière doivent être suivis, euh, que l'on fasse ou non l'auto-évaluation. Je ne sais pas si j'ai répondu, je ne suis pas sûre d'avoir bien compris la question. Est-ce qu'il y a un complément Non, est-ce que l'autorisation initiale. Non, le... est-ce que l'autorisation initiale, ah, le renouvellement d'autorisation qui compte pour le, le calcul du calendrier euh, Non, hein, je vous l'ai dit, la, la, la date d'autorisation est maintenant est disso est, est dissociée, mais il se trouve qu'effectivement, euh, à partir de, de, de maintenant, on va se, on va se retrouver hein, à, la, à la veille des, des, des, euh, des, des renouvellements de d'autorisation. La, la, la, dernière, la dernière vague euh, d'autorisation était en, en 2017. Mmh. Euh, donc non, tout est, euh, tout est dissocié. Le, le, la programmation est dissociée de la date d'autorisation. Ouais. Laurent nous demande s'il y a un budget maximal fixé par l'autorité de contrôle pour réaliser l'évaluation externe. La réponse est non, il n'y a pas d'indication. Euh, On n'a pas d'indication. La, la, la question a été posée. L'HAS euh, effectivement euh, essaye d'avoir des réponses hein. pour l'instant on n'a pas d'éléments on nous promet des éléments sur, sur l'aspect budgétaire on ne les a pas encore Audrey nous demande euh, nous avons un organisme extérieur de labellisation avec son propre référentiel qui nous validait le prolongement de notre autorisation est-ce que cela sera toujours le cas pour moi non, on change de référentiel et de dispositif, désormais c'est l'évaluation externe par des organismes accrédités qui fait foi oui, alors, vous pensez peut-être à un organisme extérieur de certification. Euh, effectivement, le, le, le, sur le précédent dispositif, donc si c'est bien ça, hein, le, le, la certification, notamment pour les SAAD, hein, euh, permettait de dispenser de l'évaluation externe hein, pour Quatre certifications très exactement. Eh bien, il se trouve qu'on n'a pas d'éléments sur la reconduction mmh. ou non de cette dispense d'évaluation externe. On est très attentif à, à ces éléments et on vous tiendra au courant par nos actualités pour savoir si la certification est toujours vos toujours évaluation externe, mmh. notamment pour les SAT. Je crois que nous avons fait le tour des questions. Jean-Pierre, il me semble. Oui, oui, il me semble. Je n'ai pas, pas renseigné le clic parce qu'on n'avait pas l'information. Est-ce qu'il peut y avoir plusieurs références sur Sinaï J'ai eu une petite coupure, donc je n'ai pas entendu ta réponse, Marianne, mais je crois que c'est oui. Hein. Pour le service -ce central qualité, et différents ah, SMS rattachés. qu'on oui. a précisé, tout à fait. Je ne sais pas s'il reste ça. des questions à poser. Il nous reste deux ou trois minutes. Mmh. Non, on a eu beaucoup de, de, de questions de dernière minute, mais là, je crois que ça y est... C'est terminé. Donc, ce que je vous propose, comme je vous le disais tout à l'heure, vous allez recevoir le replay de l'événement directement à la suite de la présentation. Et lundi, nous vous enverrons le PDF de cette présentation. Donc, comme ça, voilà, vous l'aurez à votre disposition. Et je vous propose de clôturer l'événement si c'est bon pour tout le monde. C'est bon pour toi, Jean-Pierre, et puis Nicolas et Marielle. C'est parfait pour moi. Merci à, tout Merci à, à tous. Merci à tous. Merci à tous pour votre présence. Merci pour la bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.